Le, un premier angle de vue c'est que tu ne veux pas te montrer tu ne veux pas te montrer parce que tu te sens sale tu ne veux pas te montrer parce que tu as tellement pris en charge les choses tu as tellement pris le parti d'être responsable, fautive comme si c'était un péché de, tout ce que tu, de tous les maux de ta vie que tu ne peux pas te montrer tel que tu es parce que tel que tu es ce serait, montrer, euh, ce serait faire rentrer les gens chez toi en n'ayant pas vidé les ordures et qu'il y aurait des rats partout euh, donc, il y a un certain jugement de toi même en fait qui est là c'est une manière pour toi de te faire mourir. tu veux vivre mais tu veux mourir tu veux, tu veux te montrer mais tu as l'impératif d'être caché euh, l'émotionnel ça renvoie sur je veux être alors je veux être reconnu c'est le premier étage sous ça, ça résonne le mécanisme qui crée cet étage là, ça résonne euh, nouvelle boussole ça résonne, je me trahis moi-même, ah tu veux pas te voir que tu trahis, il y a quelque chose de toi que tu ne respectes pas, et ça résonne chez toi, trahison, ça résonne chez toi euh, nouveau besoin qui serait là, en attente que toi tu portes ton regard dessus Ouais, on est bien sur ça, sur toi. Euh... Chez toi, mettre de la clarté d'esprit sur ton émotionnel, sur tout ce que je t'ai dit précédemment, c'est te séparer du cadre familial. C'est te séparer de ce que ça fait. Euh, des. Ah, ok. C'est... Créer ta propre indépendance, voilà, je vais le dire comme ça. C'est créer ta propre indépendance. Créer une sphère où tu es autonome. où comme si tu étais euh, pranique et tu, tu, tu, tu te nourrissais euh, par toi-même sans avoir besoin d'aide extérieure. Il y a quelque chose qui résonne aussi en toi comme, être, comme disant, je ne, peux, je ne veux pas me faire du mal. Parce que... Comme je dois respecter mes limites, vivre en dehors de ces limites, c'est me faire du mal. C'est prouver que je suis la méchante fille ou la fille ingrate, si tu vois. C'est ça qui résonne le plus. Euh... Une des questions que je pourrais te poser, c'est et que je pourrais te poser vraiment pour qu'il y ait des informations, c'est ce côté. Qu'est-ce qui crée ce blocage Pourquoi ça se semble bloqué. En fait, ça me re... ouais. On en revient à ton truc, ton, ton truc lié à l'émotionnel en fait. Euh... L'émotionnel chez toi c'est une boussole. L'émotionnel chez toi c'est ta capacité à, à goûter la vie, c'est ta capacité à, à retrouver les indices de ta guidance. C'est ça, ça, en fait l'émotionnel est un outil pour toi mais tu refuses de l'utiliser pleinement parce que euh, faire des griefs au masculin c'est pas sympa parce que faire des griefs à l'extérieur c'est pas sympa tu préfères t'auto-punir plutôt que toi prendre ta place voilà ce que je pourrais dire par rapport à l'émotionnel euh, ok, il y a autre chose, ouais, il y a plein de choses pour toi. Donc euh, il n'y aura pas assez de juste euh, de juste euh, un truc comme ça euh, en passant pour, euh, pour vraiment débloquer en profondeur. Donc euh, je te propose de t'accompagner tout simplement sur euh, une séance. Et parce qu'en une heure, on a le temps vraiment d'aller en profondeur et de que tu puisses manifester dans ta vie d'autres choses. Tu préfères le côté flou d'une expérience et donc atténuer, et plutôt atténuer à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, tu ressens vraiment les choses, mais tu l'atténues pour les autres pour faire en sorte que tu sois vivable. Donc ça répond à la croyance je ne suis pas vivable pour les autres, je ne suis pas assez bien pour les autres, je dois un peu gommer qui je suis pour pouvoir. Euh, pour que les autres puissent être dans mon environnement Parce que sans ça, je suis, je suis seul. La, le thème de la solitude chez toi. On va aller sur ça. Ça résonne aussi avec d'autres personnes dans le groupe. Je le sens bien. Euh, la thématique de la solitude pour toi, il est de l'ordre. Alors, qu'est-ce que ça résonne de solitude C'est... Euh, tu es dans la cour d'école, tu, tu, tu fais des pâtés de sable. Tu es en train de jouer dans le sable, non le bac à sable. Ah, d'accord. Tu n'oses pas inviter les autres à jouer avec toi. Euh, tu souhaites te lier aux autres, sauf que tu n'assumes pas ce désir dont tu n'exprimes pas, donc tu es toute seule et tu, tu, t es, t es, tu boudes parce que les autres ne viennent pas vers toi spontanément. La, toute ta problématique repose sur ça. Le côté... Euh, Qu'est-ce que je disais Le côté, ben, je ne me fie pas assez à ce que je sens pour pouvoir l'exprimer. ouais On est sur ça. Et en dessous, et ça, ça, te, ça, ça, te rend, ça, ça te renvoie à ton ancrage. Ça te renvoie à qui tu es. Ça te renvoie à, à vivre pour moi. Ça, ça me renvoie comme information je m'aime. Est-ce que tu invites des partenaires de jeu est-ce que tu es assez folle pour créer des règles Est-ce que tu es assez folle pour jouer avec qui tu es Tu me dis que tous les domaines de ta vie sont bloqués, mais derrière, c'est vraiment sous-tendu parce que je viens de te dire. Écoutez, mais est-ce que tu envie des partenaires de jeu Sans te culpabiliser, parce que le thème de la culpabilité est vraiment très présent chez toi. Et comme tu es coupable, tu fais rien, et comme tu fais rien, rien ne se passe. Voilà comment je pourrais résumer. Voilà, belle soirée à toi. Tout le travail de clarté euh, que je fais pendant, euh, pendant le webinaire, c'est vraiment une mise en bouche, un amuse-gueule de ce que c'est une séance, et un accompagnement. Parce que toutes les séances, tout ce que je fais, ont pour but que vous puissiez vous assumer qui vous êtes, accueillir qui vous êtes, que vous acceptez de changer, que vous acceptez au fond de changer de vibration pour changer la matière, pour changer ce que vous attirez à vous comme expérience. Et que vous soyez celui ou celle qui tient les rênes, celui ou celle qui a anciennement créé cette limite et qui, parce qu'elle a créé cette limite, peut créer la liberté. Voilà ce que je peux vous, ce que je peux vous apporter.